Salut gang, c'est Winman de retour avec l'évolution de ma grow, avec ma Spider Farmer SF1000. Superbe lumière, voici la bête. Donc sixième semaine de floraison, dans une petite tente, deux pieds par deux pieds, cinq pieds, deux pouces de hauteur. Pétrocharbon, charbon extracteur d'air fans, les fans, on, on prend d'avoir euh, 4, 5, 6 euh, plus que de circulation d'air, mieux que c'est, euh, du budget, du budget, euh, chaque fan, là, environ 20$, hey, moi j'en paye à 15, il y en a sûrement à 15$, il y a sûrement de la qualité euh, dans les fans, donc euh, j'en ai mis une sur le dessus, il y en a qui a mis ça, en mettre une à la base, euh, présentement, ça va très bien comme ça, là j'ai pas de, de problème d'insectes ou de moisissures. Donc, euh, on y va avec le budget, on y va avec le budget, comme je vous dis des fans, c'est en a 5, 5 x 20, 100$, euh, là, le pH meter 100$, il euh, y, y, y toujours d'investissement. Donc la variété ici, Wet panties c'est du Breeder BDK génétique, on peut le retrouver sur Instagram, Blue Dream King génétique, si vous voulez. Donc, j'ai eu quatre graines de cannabis régulières. J'ai été chanceux, ça a donné que ça a été quatre femelles. Ils sont déjà dans, dans des cinq galons. Je le vous rappelle, sixième semaine de floraison. Je vais encore donner des nutriments pendant euh, deux semaines. Donc, huit semaines de nutriments. On se souvient très bien que Weedman calcule les semaines de floraison à partir du premier jour du premier pistil. Donc aussitôt que j'ai vu le premier pistil, c'est à partir de là que je calcule mes journées de floraison. Donc ici on est rendu à la sixième semaine et demie depuis le premier pistil. Je vais nourrir huit semaines et les deux dernières semaines seulement de l'eau. On appelle ça la... La, la façon euh, leaching en anglais, euh, pour vraiment là, euh, pour que la plante prenne tous les nutriments qui restent dans la terre, et puis qu'à la fin, qu'elle tente euh, de tout, tout, tout prendre l'énergie qu'elle a en, en, en elle-même, pour être bien sûr qu'il n'y a plus de nutriments, pour que le la cendre soit la, la plus blanche possible, pour, ce que, pour que le... le, le la boucane, hein, elle, elle soit plus, euh, plus douce, plus smooth. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez donner des nutriments pendant 8 semaines? Est-ce que vous donnez 2 semaines de leaching? Ou vous flochez vos racines? Hein? Plusieurs personnes euh, donnent des nutriments, j'imagine, jusqu'à 8-9 semaines. Et puis après ça, à la place de donner 2 semaines euh, d'eau, qu'on appelle le, le leaching, ben il flush, flush c'est quoi? Donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau pour être sûr qu'il n'y ait plus de nutriments dans la terre 2, 3, 4 litres d'eau pour être bien sûr qu'il n'y ait plus rien donc euh, les deux méthodes sont bonnes j'imagine les deux méthodes sont utilisées donc il y a trois plants là, qui se ressemblent trois plants là, qui, qui, que les cocottes se ressemblent pas terminé, ça, mes amis. Pas terminé. Je vais baisser la lumière, voir, là. Ah oui, on peut, ça paraît plus, là, euh, ce que je vois, moi, ici. Ah! Ça, c'est vraiment très beau comme ça. Donc, ça, c'est du Wet Panties. On se rappelle que du Wet Panties, c'est du Blueberry French Toast. mélangé en French euh, Panties. Je pense que c'est ça. Donc il y a ça qu'il y en a trois comme ça et puis il y en a un là que c'est vraiment plus brun. C'est là que je prends beaucoup de photos là euh, pour mon Instagram. Les feuilles, il y a beaucoup de girage pour ceux qui aiment le H. Mais c'est pas toutes les cocottes qu'il y a du H, euh, Qu'il a du pas toutes les cocottes qui sont très, très givrées. Euh. Ici, je trouve que c'est pas très, très givré. Les cocottes sont très collantes. Faut pas y toucher. Faut pas y toucher. Mais je les ai accrochées quelques fois. Donc, sixième, sixième semaine de floraison. Vraiment satisfait de ma Spider Farmer SF1000. On se demandait... Euh, ça va-tu nous donner des cocottes cette lumière-là Je pense que oui. Je pense que oui. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram. Winman, chasseur de phénotypes. Donne un pouce à la vidéo et un commentaire. J'utilise la Terre Promix HP. Les nutriments, j'utilise présentement le Psycho Nutriments CYCO. Spider-Farmer. alright gang. Je vous adore. On se voit très bientôt, là, dans une prochaine vidéo. Vous savez, c'est laquelle, hein? Prochaine vidéo, SQDC. Vous, vous avez vu sur mon Instagram. Ça s'en vient ce soir. Ciao, gang.